Chapitre 11. 1. Dans ces jours, j'ouvrirai les trésors de bénédiction que recèle le ciel, je les répandrai sur la terre, et ils féconderont les œuvres et le travail des hommes. 2. La paix et la justice feront alliance avec les hommes, et ces unions sacrées dureront autant que le monde et que les générations.